Vidéo est pour toi, mais avant, abonne-toi et like la vidéo. Je reçois énormément de femmes au cabinet qui sont coincées dans une relation qui ne rapporte rien, qui les rend malheureuse ou pire, relation toxique. Et tu sais pourquoi Parce que la personne au tout début de la relation n'a pas su identifier le comportement de son homme, et parce que cet homme-là, au tout début de la relation, lui a donné un peu d'attention. Donner de l'attention à une femme, c'est pas la respecter. Donner l'attention à une femme, ce n'est pas la sécuriser. Donner l'attention à une femme, ce n'est pas l'aimer vraiment. Et beaucoup de femmes, sous prétexte qu'elles reçoivent de l'attention de la part d'un homme, elles mettent ça dans un beau package en disant « c'est le bon, allez je plonge ». Sauf qu'avec un peu de temps, elles se rendent compte qu'effectivement, elles n'ont pas reçu le respect qu'elles voulaient, elles n'ont pas reçu la sécurité qu'elles voulaient, elles n'ont pas reçu… Euh, le fait d'être vu et pris en charge dans ses besoins et c'est comme ça qu'on se retrouve coincé dans une relation. Donc ma chère, avant de foncer tête baissée dans une relation, apprends à bien interpréter le comportement de ton homme. Chaque relation ne vaut pas la peine d'être vécue, mais celles qui sont fondées sur des bonnes bases valent la peine d'être vécues. C'était Nahit Rashid, celle qui est là pour libérer ton potentiel et te faire avancer vers la vie de tes rêves. هذا هو الله يحفظكم